Sur la personne de Dieu Par le moyen de son esprit qui, qui habite en nous Il nous révèle qui est le Père Il nous révèle quels sont, quels sont ses projets Il nous révèle beaucoup de choses Alléluia Amen Dieu est un Dieu de grâce Dieu, Dieu est un Dieu de bonté C'est pourquoi ce matin et cet après-midi du mois On a l'habitude de prêcher le matin dans le Amen. Alléluia Dieu va te parler Lisons dans Matthieu chapitre 16 la Matthieu 16, Matthieu 16 amen. Et le verset 16 Matthieu 16, verset 16. Amen. Amen. Amen. Nous allons voir la, la révélation là-bas. L'importance de la révélation. L'importance de ma bonne manière. Matthieu combien? 16. Matthieu 16. Verset 16. Verset 16 à 19. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ et le Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes de, du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a Ici, ah ouais. Jésus s'est arrêté. Il a posé une question à ses disciples. a posé question à ses disciples. Que dit-on que je suis? Ah! Les, les, les disciples ont commencé à dire. D'autres disent que vous êtes éli. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres Jean disent un prophète qui est revenu. Il dit, mais vous, vous mes proches. Vous mes Que dites-vous de moi et, et ils étaient là. Personne ne pouvait le prendre. Toutes les mangeaient ensemble. Ils vivaient ensemble Ils faisaient tout ensemble Ils étaient ensemble tous les jours Mais personne ne pouvait répondre à cette question Il y a une seule personne Nommé Simon Qui est venu dire Simon, Tu es le fils du Dieu vivant Et Jésus a dit Simon Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses Parce que ce que tu viens de dire Est un mystère Parce que, oh, Tu viens de recevoir une révélation Sur ma personne Et sur la base de cette révélation Je te donne un nom nouveau Tu t'appelleras désormais Pierre le nom Pierre, c'est quoi C'est une identité de Jésus-Christ. Il l'a pris pour donner à, Pierre à Simon. Il a enlevé quelque chose de lui, communiqué à Simon. Il maintenant. Sur l'identité que je viens de te donner Je bâtirai mon église sur cette identité C'est moi le rocher vivant Je viens de te donner ce nom Je bâtirai mon église Sur ce rocher là Et les portes du séjour des morts Ne prévaudront contre elles. Cela veut dire quoi C est, c est, ce rocher, rocher Cette pierre Elle est puissante Et, ça, elle est Et quiconque est fondé sur cette pierre oh, non, ça Quiconque s'implante sur cette pierre oh, Dieu, Rien ne peut contre que Quelle grâce Quelle grâce Quelle ah, Maintenant quoi Nous voyons un secret par là que la révélation donne des opportunités. Et ça dit ma bonne manière c'est ça avoir opportunité d'afin. la Amen. Amen. Et Jésus lui a dit Jésus qui s'habille là. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Toute cette grâce vient de de la révélation qu'il vient d'avoir. Pourquoi Jésus n'a pas dit cela aux autres disciples Parce qu'eux n'ont pas eu la révélation. C'est pourquoi je dis, l'Esprit de Dieu va te donner la révélation donner à travers son serviteur. Et tu vas faire des exploits. Avec avec Dieu. Ça, exploit le... Tu vas avoir la connaissance de Dieu. La connaissance réelle. La connaissance de Écoutez bien. Ton niveau d'exploit, niveau est lié à ton niveau de la connaissance Amen. de Dieu. Tu Amen. ne peux pas aller au-delà de ce que tu connais. Ton niveau d'exploit est lié au niveau de ta révélation sur la personne de Jésus mm -hmm. c'est pourquoi il faut chercher à le connaître à le connaître de tout ton cœur. il y a un homme qui s'appelait Jaché il voulait connaître cet homme Jésus mais il ne pouvait pas il était court de détails et il y avait une grande foule qui qui, qui, qui avait entouré Jésus Jésus mais qu'est-ce qu'il a fait écoutez bien quand vous avez un objectif à atteindre il y aura toujours une opposition, opposition toujours... mais l'opposition ne doit pas t'arrêter. mais l'opposition s'arrêter pour okay. renverser l'opposition il faut faire tout pour renverser l'opposition et il va trouver un moyen Ako, Luka, a Parce que Zach avait une soif en lui. Parce que Zaché, Il avait une soif. Il avait une soif. Il, il voulait toro toro ko. Ça c'est un mot local. Il voulait courte courte. Amen. Amen. Il voulait courte courte. Alors il dit moi il m'écoute. Connaître cet ce homme Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a couru Défensez tout le monde mais... Défensez tout le monde il va full, bah, il Aller va monter sur un arbre Cela Nicolas. veut dire quoi Il est allé au devant de tout le monde oui. Nicolas, oui. Si tu veux connaître Dieu Soit Nicolas, oui. Plus que les autres plus que Va au-delà des autres Cherche au-delà des richesses des autres. Tu, tu vas devoir faire quelque chose que les autres ne font pas Lorsque les autres dorment la nuit Tu dois te réveiller Lorsque les autres mangent Tu dois gêner Lorsque les autres amen, Sont en train de regarder la télé Tu dois méditer La parole de Dieu Fais ce que les autres ne font pas Écoutez bien si tu fais comme tout le monde, tu seras au même niveau que tout le monde. Est-ce que vous savez que dans l'église ici, quelqu'un peut être béni plus que tout le monde Si la personne sort de, du, du milieu du monde, mm -hmm. pour faire quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Et maintenant, que et sachez, sachez, il a payé un prix. Il a vous qui Le prix du dévancement. Et puis il y a un les qui Alléluia. Alléluia. Les gens marchent à terre. Lui il s'est positionné en haut. Il a fait la hauteur représente la présence de Dieu. Le okay, lieu de la présence de il Dieu. Est et c'est là qu'il a vu et Jésus. Dit, voilà, il a tu ne peux pas monter en haut et puis ne pas le voir. On On pas tu ne peux pas dévancer tout le monde et puis ne pas le voir. Est-ce que quelqu'un est béni? La révélation. Sur la personne de Jésus Des fois des gens sont venus voir Jésus Des, des malades Ils ont demandé à Jésus de les guérir Où Jésus demande souvent Crois-tu que je puisse faire cela Ils ont dit oui Jésus dit allez-y Qu'il en soit fait Qu'il vous, qu vous soit fait selon votre foi Selon votre foi c'est pourquoi cet après-midi, cherche Dieu de tout ton cœur. Comme chercher la chercher. Cherche à le connaître. Depuis ce jour, la vie de chercher a été transformée. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te donne la, la révélation. Est-ce est que quelqu'un peut répéter après moi révélation Révélation. Marie, révélation, sur révélation sur la personne de Jésus Amen, Amen. Amen. Deuxième chose qu'il faut Pour faire les exploits C'est la reconnaissance de ta position spirituelle Nous, nous sommes dans un temps de combat mais où est-ce que toi tu te positionnes Pour mêler le combat Quelle est ta position Je viens de dire La reconnaissance de ta position spirituelle Bon je prends un exemple Comment dans un combat Quelqu'un dort et puis le combat Disons couché Olali, Pendant que toi ton adversaire est debout. Dit, est adversaire, non? Azali, Ce n'est pas possible. Les on doit se lever. Il faut voter les mains. Et on doit combattre. Il faut Dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Ephésiens. Ephésiens chapitre 3. Chapitre 1. 1, 1 le verset 3. 3. Eh bien. Amen. Oh, j'aime la révélation de Dieu. Lorsque tu as la révélation, sur ta position, sur la po la position tu vas faire des exploits. Ose la, ma, ma, exploit. Amen. Amen. Lorsqu'on a la, la révélation sur la personne de Jésus, on peut faire beaucoup de choses. Quand je disais de faire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait, j'ai un fils spirituel. Quand il veut payer la dîme, au lieu de donner 10%. Au lieu de 10%, lui, lui donne 30%. Il a 30% salaire. Amen. Amen. Ce fils-là est allé au-delà des autres. Il a Il a eu un travail dans les mines. Et 6 mois après. Six mois après, il a, il a décroché une, une promotion. promotion, après six mois Parce que Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui paye 3 pour 30% rester derrière. Ce pour là a, a, a déclenché quelque chose dans sa vie. a quelque chose 30%. Il a fait 30% pour 10%. Et 6 mois après une promotion Sa ma -ma maman qui n'est pas chrétienne dit il eh, faut faire attention avec les pasteurs il peut mélanger tes têtes, ta tête et te ruiner Maman n'est pas à sa il dit à sa maman ce que je suis en train de faire, un pasteur n'a rien à voir avec ça. C'est entre moi et Dieu. Moi, moi et, Dieu. Amen. Amen. et au bout d'un an, il a décroché encore une promotion. Remis, il une promotion sur ma case, Actuellement, non? il est un des cadres dans la mine. dans la Actuellement, il a dit mine. Amen. Il va de promotion à promotion. Et son, Quand il a voulu se marier, là je lui ai demandé combien as-tu. Il me dit non, je n'ai rien. J'ai dit, mais tu travailles depuis des années. Il dit, oh Dieu m'a dit que ce que je travaille là, je ne dois pas toucher à ça d'abord. Il faut pas aller toucher à mon Donc, depuis des années. Après avoir payé mon loyer et tout ce qu'il faut, oh, je donne tout à Dieu. J'ai dit mais jusqu'à combien de temps Il me dit jusqu'à ce que Dieu me dira. Il dit cet argent maintenant. Mon salaire. Il faut que révélation, Zambé. L'élève veut dépasser le maître. Hein? L'élève veut dépasser le maître élève à des au maître. Amen. Et nous les pasteurs souvent on a des fils très dangereux, des, des fils qui qui qui nous déplacent. M. M. Pasteur, tu appelles ma fille, sont mariés Carabiso. Pense à ma sœur grâce à vous Alléluia. Amen. Et maintenant, Sigo Quand il a connu ses mariés, je lui ai dit. Dieu m'a parlé que tu ne vas pas mettre 5 francs dans ton mariage. Mais il y aura des millions dans ton mariage. Et c'est ce qui s'est passé. Des gens ont pris tout en charge. Et, Et un groupe, chapitre 1, verset 3, où il nous dit, l l ma, on peut lire, Ephésiens. 1-3. Chapitre Chapitre 1er. Oui, ça, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mmh. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions mmh. spirituelles. Mmh. Dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. amen, amen. Béni soit Dieu. Mmh. Dans ma, dans ma, dans ma, Alléluia Amen. Le Père de notre Seigneur, Jésus -Christ, Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de de bénédiction de spirituelles dans de les lieux célestes de en Christ Ici, ah ouais. il parle que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions Spirituelles en Christ, Christ. La carte de Jésus Parce que nous vivons dans deux mondes en même temps. Le monde visible et le monde invisible. C'est pourquoi Dieu œuvre spirituellement. Et ça se réalise physiquement. Et comme il sera physiquement, on dit au monde. Amen. C'est pourquoi il y a souvent des choses qui ne sont, sont pas réelles d'abord. Mais qui sont là. Mais ça déjà place. C'est la vérité. Et y a une vérité. Mais ce n'est pas réel d'abord. Par, Par exemple, ton vrai. problème est, est réel, mais n'est pas vrai. Il y a mais il y a des bénédictions ça, dans, dans ta, ta vie, vie qui sont vraies, mais qui ne sont pas encore réelles. Et même, a dit, mais non, ça, déjà voilà. Mais il faut venir à la réalité. Et faut, et, comme réel, ça va devenir réel dans ta vie. Et comme un réel, la fina yo. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons ici que la Bible dit que nous sommes bénis. Amen. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Dire, ma paume, bénédiction, dans le spirituel dans les lieux, dans les lieux est dans les célestes. Ça veut non. dire que c'est là-bas que nous sommes bénis. Et donc, c'est un langage spirituel. spirituel. Nous sommes sur la terre. Tu on est. Physiquement, nous sommes sur la terre. Physiquement, tu on est Mais, dans la position spirituelle, Mais dans la position spirituelle, nous sommes dans les lieux. Dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui se passe là Amen. Amen, Amen. Nous sommes dans les lieux célestes. C'est là-bas que nous sommes positionnés. Il y a Mais maintenant, comment on est arrivé là-bas nous sommes entrés en Christ. Alors que la Bible dit que Christ est monté et il a euh, à assis la, à la droite du Père. Amen. Nous sommes positionnés en Christ. Et Christ est positionné. C'est là maintenant que nous voyons le monde des ténèbres sous nos pieds. Nous sommes au-dessus de Satan, au-dessus des démons, au-dessus de la puissance des ténèbres. Nous sommes au-dessus des sorciers, au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances. Vous savez, quand tu descends, Dieu m'a montré quelque chose. Et puis maintenant, quand je rêve, je fais des changes, je vois des combats, ma tout le temps, mais pour chasse, et je cours. Comment un serviteur de Dieu va courir dans le combat Mais je ne faisais que courir. Deux fois, je me cache. Et ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Une faiblesse. Une Amen. Amen. Amen. J'ai dit à Dieu. Ça doit changer. Il faut changer. Il y a des moments où fait des, je peux faire une veille de prière avec beaucoup de monde. Il y a un on en fait des Dieu œuvre à travers la délivrance, la guérison des miracles. Je rentre à 6 h du matin pour dormir. Je, vois, euh, je peux voir euh, un lion qui a ouvert sa gueule et qui descend tout droit sur moi. Deux fois, un, scor un gros scorpion Des fois, un en scorp train de me poursuivre pour attaquer. Et deux fois, je tombe du lit. Quelqu'un qui lève et qui tombe du lit. J'ai dit que Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. L'onction est là. Le feu est là. La puissance est là. La puissance là. Et, et, et ton tombe du lit. Il y, a quelque, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas d'abord dans la fête de Dieu là. Amen. Dieu m'a dit. C'est un problème de niveau. du niveau. Tu es encore en bas. Où non, on a malgré ton action, un corps a en bas. Où a Et là où tu es là, il y a des scorpions là-bas. Là, là où tu es là, là, a là dans cette position, a il, y a, il y a des lions. Il faut que tu ailles au-delà de ces choses. Comment avec mon action les scorpions et les lions ils sont tombés du lit. Amen C'est parce que j'avais l'onction, mais je n'avais pas la révélation sur la personne de Jésus. Amen Cela est venu plus tard. Donc il y a aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui me donnent le sujet et je suis attaqué la nuit, Je dis, mon ami, il faut grimper. Je suis passé par là. Vous savez, je suis très jeune. Mais j'ai commencé le ministère, ça fait longtemps. il y a longtemps. Très très jeune, il y a dix ans de cela. Il y a dix ans déjà. Et des une association de militaires ont organisé leur veille de prière. Alors, il y a deux militaires qui me connaissaient. Il m'ont invité pour que je sois orateur. Et je devais gérer la veille seul. Il faut y aller, j'ai eu Maintenant, quand je suis arrivé, avec mon équipe, avec tous les jeunes, on est rentré dans l'église. Et... Dieu me dit on ne croit pas à toi. On ne croit pas en, en ton action. On, te, on trouve que tu es petit. Je dis ok. On verra. Quand je me suis levé, l'air j'ai dit ne me regardez pas comme un enfant. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Il est puissant. Alors qu'en ce moment-là, il y avait des groupes de dehors qui murmuraient, ils menaçaient les, les militaires qui m'ont invité. Nous, on dit d'amener des serviteurs de Dieu. Et pour assurer la veille et vous partez, vous amenez des enfants Parce que vous avez dit, je n'ai pas de ma vie, je n'ai pas de ma vie, je n'ai pas de ma vie Et ceux de ces militaires qui Wale. me connaissaient dit Taisez-vous et observez seulement." noir vous parlez maintenant, vous ne pouvez la terre Amen Quand j'ai fini la veille L'un a s'est fait Et le colonel s'est levé colonel Il a dit à La veille prochaine, le mois prochain Veille à mois prochain ça ne sera pas un autre groupe qui va assurer la vie. C'est ce même groupe-là. Alléluia. Parce qu'ils ont été étonnés. Parce que Dieu a fait. Dieu s'en fout de physique. La maison du cœur. De cœur. De cœur. De cœur. Un cœur qui lui appartient. Un cœur qui lui est disponible. Un cœur abandonné totalement à lui. C'est ce que Dieu pas il cherche. Il ne cherche pas des gens capables. Il cherche des gens disponibles. gens disponibles. Les gens disponibles sont des gens, de, des gens capables. Selon Dieu. Et selon Zambé c'est notre Zambie. Dieu. Amen. Je vais prêcher en ligala et toi tu vas La interpréter en, en français. français. <rire> Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus. Jésus Christ. Nous sommes en Christ. Toi, tu en Christ. Dans les lieux célestes. Cela veut dire quoi Satan est un esprit aussi. Satan fait ça au limbo. Et il connaît la position de chacun. Dans a une position la position de mm. le Amen. Amen. En termes théologiques, on dit que Satan est positionné au deuxième, au deuxième ciel. C'est pas ça mm. Satan a positionné le deuxième ciel. Mm. Mais nous, nous sommes au-dessus du deuxième ciel. Alléluia. Amen. Et dans cette position. C'est là la maintenant que Jésus dit dans Luc 10, 19. Amen. Oh, Jésus, ça, alors, position là. Dans Luc 10, 19. Dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Moi, je ne pouvais pas marcher sur les scorpions parce que je n'étais pas au-dessus d'eux. J'étais au même niveau que eux. À un niveau derrière mon abamou. Donc ça fait que, et puis quand je fais ce genre de d'œuvre, l'esprit de scorpion se manifeste. C'est-à-dire c'est d'un esprit de maladie et de de, de douleur. Esprit à scorpion, esprit à scorpion c'est maladie. J'avais toute le temps Esprit à scorpion, maladie. Bah maladie pas maladie. Esprit on est maladie ou non. Mais, mais. Lorsque je suis allé au-dessus de la puissance de Ténèbres... Je me dis, lorsque j'ai reconnu... Que, reconnu que ma position est dans les lieux célestes en Christ. Je marche maintenant sur les serpents. Je marche maintenant sur l'escorpion. Je marche maintenant sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Il faut se positionner. Et là maintenant, c'est celui qui est en haut qui domine sur celui qui est en bas. Est-ce que vous comprenez Amen. Celui qui est en bas ne peut pas dominer celui qui est en haut Et quand vous êtes, quand vous êtes au même niveau Vous ne pouvez pas vous dominer également C'est toujours, toujours celui qui est en haut Qui peut marcher sur celui qui est en bas Et c'est pourquoi nous devrons grimper Il faut juste reconnaître faut juste qu y est, bah, qu que nous avons été amenés dans les lieux célestes nous sommes positionnés en, positionnés en Christ et le monde est sous nos pieds le monde satanique est sous oh, nos pieds et là où nous sommes positionnés, là, est ça, positionnés. on est intouchable so, là où nous sommes positionnés oh, c'est dans le oeil parce que Christ veut dire oin ouais. Nous sommes dans le loin. Ouais. Le Oin ouais des Oin ouais. Et les ténèbres qui sont en bas ne peuvent pas nous attirer là. -bas. Et celui qui est en haut peut dominer, peut écraser, peut ordonner, peut commander. Nous avons ce pouvoir là. Ce pouvoir -là. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour finir. Pour finir. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens. Il nous reste 3 minutes. Colossiens 3, 2. Et 3 et Colossiens 2, 9, dis-moi ça. Amen. Amen. 2, 9. Colossiens. Uh -huh. Chapitre 2, verset 9. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Mmh. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah. Je continue. So, amen. Oui, verset 18, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, amen. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen, Amen. Amen. amen. Qu'est-ce qu'il dit? Allo, Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité Il parle de Christ Qui nous sommes Et maintenant Il dit que c'est en lui que vous avez été Non c'est pas là euh, Verset 10 Vous avez tout pleinement en lui Qui est le chef de toute domination nous sommes dans le Amen. Amen Le chef de toute domination. C'est tout, toute, toute autorité. Nous sommes là. Nous sommes Amen. dans Amen. la Amen. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Le chef, c'est notre Jésus. Chef, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Christ. et en lui nous pouvons dominer nous pouvons exercer notre autorité sur la puissance des ténèbres dit un démon va à droite va à gauche. gauche nous, nous pouvons parler aux, à la situation nous change et nous, pouvons commander. nous pouvons commander à l'existence qui n'existait pas. C'est tout ça, ça vient de notre position Il faut juste reconnaître Que qu tu es positionné en Christ dans les et lieux célestes la, la nuit, les sorciers vont te chercher le sorcier, Ils, ils ne peuvent pas te trouver Parce, dans parce que tu es dans les lieux célestes Célest. Ta position Et c'est là-bas que Nicolas tu peux faire des exploits avec Dieu. Et le verset que nous venons de lire dit que c'est là-bas que nous sommes bénis. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas ta position spirituelle, ta bénédiction ne peut pas être réelle. Mais tu es béni. Tu es béni. Tu as la révélation. Et tu te positionnes. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Il va me prendre. Et est il, Il va vous ranger. Il va me positionner. Vous ne connaissez pas cette, ch cette chanson? Non. Ah. Ok, venez, on va chanter et on va prier pendant quelques minutes ensemble. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il va me prendre. Il va m'arranger. Et quand le groupe musical chantait, je ne voulais plus prêcher. Je voulais qu'on adore, qu'on loue seulement. Et ben, parce que la présence de Dieu était là. C'était trop fort. L'esprit de Dieu est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il y a un autre cas de cette émission. Amen. Amen. Ne me cherche plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon entrée. C'est où? Où est-ce que ça commence comme un homme là? Ah! Il ne voit rien. Amen. Amen. On va changer d'adresse. Ah, Ce soir On ne sera plus en bas Notre adresse sera en haut Maintenant I